Prière de combat pour chasser les démons et briser les chaînes. Très cher Dieu, je me tourne vers toi en ce moment pour solliciter ta protection. Tu es le seul à pouvoir me libérer des chaînes qui me retiennent prisonnier dans le monde invisible. Je suis convaincu que tu es le seul à avoir le pouvoir de me débloquer de tout ce qui m'empêche de progresser dans ma vie. Je sais que je suis entouré de forces invisibles qui cherchent à me nuire, mais je suis confiant que ta puissance peut vaincre ces forces et les chasser loin de moi. Je crois que ta lumière peut illuminer ma vie et me guider sur le chemin de la paix, de l'amour et de la joie. Je t'en prie, Seigneur, protège-moi des forces obscures qui cherchent à me détruire. Enveloppe-moi dans ta lumière divine et bénis-moi avec ta grâce pour que je puisse vivre ma vie en toute sécurité et sérénité. Je crois que tu as le pouvoir de briser toutes les chaînes qui m'entravent et de me délivrer de toutes les formes d'oppression. Je te demande de briser ces chaînes maintenant et de me délivrer de tout mal qui m'entoure. Je te prie de me libérer de tout ce qui me retient prisonnier dans ma vie. Je suis prêt à recevoir ta bénédiction et ta protection afin que je puisse vivre pleinement ma vie sans crainte ni doute. Je te demande de chasser tous les démons qui cherchent à me nuire. Je crois que tu as le pouvoir de les vaincre et de les chasser loin de moi. Enveloppe-moi dans ta lumière et dans ta grâce et donne-moi la force de combattre toutes les forces obscures qui cherchent à m'attaquer. Seigneur, je crois que tu es tout-puissant et que tu peux tout faire. Je te prie de me donner la force de surmonter toutes les difficultés que je rencontre et de m'aider à briser toutes les chaînes qui m'entravent. Je te demande de m'accorder la sagesse et le discernement pour comprendre tes desseins et ta volonté et poursuivre ta voie avec foi et confiance. Je te remercie pour ta bonté, ta miséricorde et ta protection. Je crois que tu es avec moi en tout temps et en tous lieux et je te fais confiance pour me guider et me protéger tout au long de ma vie. Je te prie de me bénir et de me protéger, ainsi que ma famille et tous ceux qui me sont chers. Que ta lumière brille sur nous et nous protège de tout mal. Je te rends grâce, Seigneur, pour ta bénédiction et ta protection. Je crois que tu es avec moi en tout temps et en tous lieux, et je te fais confiance pour me guider et me protéger tout au long de ma vie. Je déclare que je suis un enfant de Dieu et que je suis protégé par sa puissance. Je crois que toutes les forces obscures qui cherchent à me nuire seront vaincues par ta lumière divine. Je te prie de chasser toutes les pensées négatives et les émotions qui m'empêchent de progresser dans ma vie. Enveloppe-moi dans ta paix et ta sérénité et donne-moi la force de surmonter toutes les épreuves de la vie. Je te demande de protéger ma santé physique, mentale et spirituelle. Guéris toutes mes blessures et restaure ma force et mon énergie. Donne-moi la force de continuer à avancer dans la vie avec courage et détermination. Je crois que ta présence dans ma vie est une source de protection et de réconfort. Je te prie de rester à mes côtés et de me guider sur le chemin de la vie. Je te remercie, Seigneur, pour ta protection et ta bénédiction. Je suis reconnaissant pour toutes les bénédictions que tu m'as données dans ma vie. Je te promets de vivre chaque jour selon ta volonté et de suivre ta voie. Je déclare que je suis vainqueur par ta grâce et ta puissance. Je suis convaincu que tu es avec moi en tout temps et en tous lieux et que tu me protégeras de tout mal. Je te demande de bénir tous ceux qui cherchent ta protection et ta bénédiction. Donne-leur la force de surmonter toutes les épreuves de la vie et guide-les sur le chemin de la paix, de l'amour et de la joie. Je te prie de chasser toutes les forces obscures qui cherchent à nuire à l'humanité et à détruire le monde. Donne-nous la force de nous unir pour lutter contre le mal et de bâtir un monde meilleur pour tous. Je te remercie encore une fois, Seigneur, pour ta protection et ta bénédiction. Je suis convaincu que ta puissance est infinie et que tu peux tout faire. Je te fais confiance pour me protéger en tout temps et en tous lieux. Je te demande également de m'armer de ta sagesse et de ton discernement afin que je puisse discerner le bien du mal et prendre des décisions éclairées. Que ton esprit saint soit toujours présent en moi pour me guider sur le bon chemin. Je te prie de me protéger contre toutes les attaques spirituelles et les tentations du diable. Donne-moi la force de résister à toutes les formes de péché et de suivre ta volonté. Je crois que tu es plus grand que toutes les forces du mal et que tu peux me libérer de tout ce qui m'entrave. Je te prie également pour la protection de ma famille et de mes amis. Donne-leur la force de rester ancrés en toi et de vivre selon ta volonté. Protège-les contre toutes les forces obscures qui cherchent à les nuire et donne-leur la paix et la sérénité. Je te demande de bénir toutes les personnes qui travaillent dans des domaines dangereux ou risqués, tels que les forces de l'ordre, les pompiers, les militaires, les travailleurs de la santé, etc. Protège-les contre tout danger et donne-leur la force de faire leur travail avec courage et détermination. Je te prie également pour les personnes qui ont été victimes de violence, d'abus ou d'injustice. Donne-leur la force de se relever et de se reconstruire et protège-les contre tout mal. Je te demande de bénir ce monde et de le protéger contre toutes les forces du mal. Donne-nous la force de nous unir pour combattre le mal et de travailler ensemble pour bâtir un monde meilleur pour tous. « Je te remercie, Seigneur, pour ta protection et ta bénédiction. Je crois que tu es avec moi en tout temps et en tous lieux et que tu me protégeras de tout mal. Je m'engage à vivre chaque jour selon ta volonté et à suivre ta voie. Seigneur, je te prie de chasser toutes les peurs et les angoisses qui m'empêchent de vivre pleinement ma vie. Donne-moi la force de faire face à toutes les situations avec confiance et sérénité en sachant que tu es avec moi. » Je te demande également de me protéger contre les personnes malveillantes et les influences négatives. Donne-moi la sagesse de discerner les vraies intentions des personnes qui m'entourent et aide-moi à éviter toute situation dangereuse. Je te prie de m'aider à pardonner à ceux qui m'ont fait du mal et à libérer mon cœur de toute amertume et de tout ressentiment. Donne-moi la force de continuer à avancer malgré les blessures du passé et guide-moi sur le chemin de la guérison. Je te demande également de bénir tous ceux qui sont dans le besoin qu'il s'agisse de personnes malades, de personnes en difficulté financière, de personnes en deuil ou de toute autre personne qui a besoin de ton aide. Protège-les et bénis-les abondamment et donne-leur la force de faire face à toutes les épreuves. Je te prie de bénir toutes les personnes qui sont en train d'écouter cette prière et de leur accorder ta protection et ta bénédiction. Guide-les sur le chemin de la paix, de l'amour et de la joie et donne-leur la force de surmonter toutes les épreuves de la vie. Je te remercie, Seigneur